Capricorne et ascendant Capricorne, dans votre horoscope de ce mois de septembre, ma foi, hein, que des bonnes choses, euh, de, des bons aspects, euh, des planètes euh, avec votre signe, mais pas forcément entre elles. Hein. Euh, cela dit, vous n'aurez pas à vous en plaindre, euh, je pense que vous êtes le signe qui va être le moins euh, chahuté par la conjoncture et qui peut tirer vraiment son épingle du jeu. Le soleil en vierge donne le ton, et le ton c'est quand même le travail, donc on sait que vous êtes un gros travailleur, hein? le capricorne il veut réussir. Et là vous êtes dans une configuration qui vous porte, qui vous pousse à aller plus loin, plus haut, à grimper les échelons, euh, je ne dis pas que vous allez le faire ce mois-ci, mais vous pouvez planter une graine, hein, parce que, euh, et surtout si vous êtes du premier décan, il faut planter cette graine, parce que très bientôt Jupiter va être chez vous, la planète de chance. Et donc là, ce sera le moment de développer justement euh, euh, cette graine, cette idée, ce projet que vous aurez eu là, euh, maintenant, pendant la période vierge. Il euh, y a euh, quand même une belle énergie hein, qui émane de ce Soleil en Vierge dans la mesure où euh, le, le, le secteur où se trouve le Soleil est euh, un secteur d'expansion et où euh, Mars est conjoint au Soleil. Donc euh, vous voyez, il y a euh, parfois même de l'hyperactivité. Hein. Mais ça vous gênera pas, vous aurez besoin hein, de cette euh, de, de sentir que vous êtes utile, que ce soit à une cause, que ce soit à votre travail... Euh, euh, bon, le, le fait d'être utile et d'avoir euh, la conscience tranquille, parce que vous faites ce que vous avez à faire, euh, ce sera très important pour vous et ça vous donnera la possibilité aussi d'avoir des moments de détente. Hein? Et surtout, s'il y en a qui se présentent, ne les rejetez pas. Il faut, ça vous permettra de vous recharger en énergie et donc de bien vous ressourcer. Côté travail avec mercure bien entendu, donc la planète se trouve en vierge, euh, jusqu'au 14, après elle sera en balance, hein? elle ira retrouver le soleil. Donc euh, Mercure en Vierge, euh, voilà, des facilités pour communiquer, pour travailler, pour euh, vous déplacer, euh, avoir des contacts avec euh, des grosses sociétés ou des contacts à l'étranger, ou alors euh, peut-être euh, prévoir un voyage, un déplacement, quelque chose où euh, vous serez loin de votre base habituelle. Intellectuellement, mercure est très forte aussi, donc euh, euh, vous serez rapide, vous aurez un bon sens de l'analyse, de la synthèse, euh, euh, vous serez excellent dans tout ce qui est du registre mental, intellectuel, vous saurez euh, raconter des histoires. Si vous êtes prof par exemple, vous saurez transmettre euh, des histoires, euh, prof d'histoire, hein? les Capricornes, ils adorent l'histoire! Mais vous pouvez aussi euh, avoir à plaider des causes, etc. étant donné que beaucoup d'avocats sont aussi euh, Capricornes. Donc Mercure vous donnera euh, la parole, euh, mais vraiment, et vous aurez une parole qui sera écoutée. Après le 14, mercure en balance donc sera au zénith de, de votre ciel, et alors là il sera question peut-être d'un rendez-vous avec euh, quelqu'un d'important pour vous, pour votre progression, ou d'important pour vos enfants, je sais pas, vous pouvez aller voir le principal du collège, je sais pas, c'est un exemple que je vous donne, hein, mais donc c'est quelqu'un que vous considérez comme important, mais ça peut aussi être un rendez-vous pour du boulot. Hein. Certains Capricornes, euh, en particulier du deuxième e décan, ont pu se, se retrouver un peu le bec dans l'eau à cause de la conjonction de saturne, hein, qui a un côté... Euh, euh, comment dire? Privatif. Euh, certains ont pu perdre leur boulot, mais vous allez retrouver, vous allez voir, vous allez retrouver vraiment quelque chose de bien euh, parce que Jupiter va passer par chez vous et comme elle sera en bon aspect avec les autres planètes, il n'y a aucun cas où vous n'allez euh, pas retrouver euh, quelque chose au même niveau que vous aviez ou même peut-être à un niveau supérieur. Côté cœur, alors Vénus va suivre le même chemin elle passe d'abord par la Vierge et ensuite par la Balance. Donc Vénus en Vierge, bon je le dis à tout le monde, c'est pas euh, c'est pas très fun, on ne peut pas dire que ce soit la passion, c'est des amours raisonnables, raisonnés, euh, où on réfléchit beaucoup à ses sentiments, à ceux de l'autre, on analyse, on dissèque un petit peu ce qu'on ressent, euh, et encore, ce pas trop votre spécialité, hein, mais c'est peut-être votre partenaire d'ailleurs, qui va être plutôt celui ou celle qui analyse et qui dissèque, hein, puisque quand on a affaire à Vénus, bon, bien sûr qu'elle décrit vos sentiments, mais elle représente aussi le, le ou la partenaire, elle représente l'autre. Donc vous euh, voyez, il faut naviguer dans les interprétations pour euh, essayer de trouver celle qui va vous convenir qui va être, euh, bon, la bonne pour vous. Euh, donc cette Vénus de la Vierge, elle peut vous permettre aussi de rencontrer quelqu'un, hein, euh, d'avoir une avent petite aventure, euh, euh, peut-être avec quelqu'un d'origine étrangère ou alors quelqu'un d'étranger à votre milieu. Vous ne serez pas euh, dans vos habitudes, hein, euh, et bon, ça peut vous entraîner un petit peu plus loin quoi, que d'habitude, les tabous euh, se lèvent. Et puis avec Vénus en balance à partir du 14, eh bien l'ambiance sera quand même un peu différente. Hein? Autant il y avait un épanouissement, même si Vénus en vierge n'est pas, hein, comme on l'a vu, n'est pas très bien placée, en balance elle est très très bien placée, mais alors vous allez être obligé de jouer les juges, les con, d'être de, de, de, conciliant ou de réconcilier les gens, de faire, vous euh, voyez, le, de vous faire l'avocat, de, des causes justes, il euh, y a un côté euh, diplomatie avec euh, Vénus euh, euh, en balance, alors donc ce qu'il faut faire, c'est être diplomate avec ceux que vous aimez déjà, hein, euh, de manière à ce que euh, s'il y a des petits conflits, des choses comme ça, des désaccords, bah, vous pourrez les régler. Hein, avec Vénus en balance, il n'y a pas de doute. C'est vous qui devrez euh, prendre les choses en main euh, pour que les gens autour de vous, euh, la famille principalement, euh, ne se disputent pas. Hein. Bon, si vous avez des enfants, à mon avis, ce sera un petit peu plus compliqué. Côté forme et euh, vitalité, énergie, euh, on regarde ce que fait Mars, et Mars va se trouver tout le mois en Vierge, donc en bon aspect avec vous. Elle sera opposée à Neptune, mais Neptune est en bon aspect avec vous, donc vous voyez, il y a des vous avez, dans toute cette conjoncture un petit peu compliquée, bah vous avez de la chance. Vous allez euh, pouvoir développer quelque chose avec ce Mars en vierge, mais à mon avis, c'est plutôt une idée que vous allez développer, ou alors euh, euh, pas forcément un projet. Hein. Le, le, le, la vierge ne représente pas vos projets, elle représente tout ce qui peut vous faire grimper d'un échelon, ou, ou alors les voyages. C'est possible que vous prépariez un grand voyage, hein? euh, bon, je dit, c'est la rentrée, euh, déjà pensez à des voyages, euh, bon, à moins que vous ne soyez pas parti euh, pendant, pendant le mois d'août, hein? c'est possible. Mais toujours est-il que, euh, bon, on ne peut pas interpréter juste, euh, faire juste une interprétation, c'est pas possible. Euh, surtout que la Vierge est un signe double, donc il y a toujours deux, au moins deux, façons d'interpréter la configuration. Donc le côté voyage et le côté intellectuel, hein, ou, ou, ou, ou transmission d'un savoir, ou... Il euh, y a peut-être aussi une histoire de procès hein, qui peut être euh, en jeu, ou en tout cas d'histoire euh, avec l'administration, euh, fiscal, euh, je veux dire euh, le social, euh, les taxes, les machins, vous serez peut-être un petit peu contrarié par ça, mais euh, moi je pense que vous allez très très bien vous en dépatouiller. Hein? Vous avez quand même euh, beaucoup de euh, beaucoup de ressources, on va dire. Essayez d'explorer euh, toutes vos ressources intérieures. Hein? Vous verrez